Interview. Bonjour, bienvenue en Tunisie sur les ondes d'Express FM, enfin vous connaissez très bien le pays. Absolument, <rire> bonjour et merci pour cette invitation aussi. Euh, merci d'avoir accepté. Alors, euh, en, en deux petits mots, so mezzo. Jusqu'hier, c'était mezzo. Absolument. Donc, euh, depuis hier, il y a eu un rebranding, donc et ça devient un euh, Donc euh, Pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous faites quoi êtes spécialiste quoi C'est de, de par votre slogan, de la relation client sur mesure. Ça, ça en dit long déjà sur euh, Absolument. votre spécialité, mais voilà, en quelques chiffres et lettres. Ok. Euh, Mezzo existe, euh, effectivement jusqu'à hier c'était Mezzo et Mezzo existe depuis euh, 20 ans maintenant en 2023 et euh, a changé, a évolué de marque en, en, en devenant SO Mezzo euh, depuis hier soir euh, pour marquer un événement important. C'est la continuité de cette évolution, notre envie et nos impératifs de, de pouvoir créer une relation client qui est innovante et qui est perpétuellement en évolution pour nos clients et pour nos collaborateurs. Et c'est important pour nous d'avoir cette nouvelle marque qui garde le cœur mezzo, mais qui devient tellement plus et qui devient so mezzo. Le cœur d'activité de ce so c'est la relation client. On est l'interface spécialiste entre la marque et le consommateur. Donc les marques nous font confiance et nous demandent de traiter l'ensemble des interactions des clients qui ont acheté ou consomment chez ces marques-là. Très bien. Alors, euh, ces 1200 employés en, en, en Tunisie, c'est... Mezzo, c'est 20 ans... C'est 1200 dans le monde Absolument, c'est 1200. Monde. Et c'est 20 ans dans, dans le monde, mais c'est 20 ans aussi, il me semble, en Tunisie. C'est-à-dire, dès le début, vous avez, vous êtes. Mais enfin, c'est tu... mieux que ça. Mezzo est né en Tunisie. Euh, groupe français mais qui a commencé en Tunisie. La toute, toute première, le tout premier appel, c'était à 20 ans en Tunisie, à Tunis. D'accord. Et, et Mezzo, c'est dans plusieurs pays, mais il y a des pays euh, dans, les, dans lesquels vous, vous, vous, vous, vous, vous n'existez plus. Enfin, vous vous êtes désengagé de ces, ces marchés-là pour plusieurs raisons. Donc rien ne vous empêchait de vous désengager de la Tunisie. Alors non seulement vous y êtes encore, mais vous continuez à investir j'ai envie de dire pourquoi, mais juste, euh, prenez pas mal. Hein. Je, je le dis aux auditeurs, tant mieux pour nous. Enfin, on est content, mais, mais voilà, c'est important d'avoir ce regard de, de l'investisseur étranger. Euh, il n'y a, hein. a aujourd'hui aucun situation. argument qui euh, nécessiterait qu'on réfléchisse sur euh, quitter la Tunisie. Bien au contraire. Alors, nous étions présents en Espagne, on s'est désengagé de l'Espagne pour des raisons d'évolution de marché. Euh, mais la Tunisie, au-delà d'avoir toujours été le cœur et les poumons de Sommetzo, est un pays dans lequel l'attachement à la valeur du travail, l'implication de la marque est extrêmement fort. C'est ce qui fait aujourd'hui la couleur de Mezzo. C'est-à-dire que derrière ce so Mezzo, derrière la marque, il y a des ambitions, il y a de l'implication, il y a des volontés. Et ça, c'est les collaborateurs de Tunisie qui, depuis encore une fois 20 ans, dégagent cette énergie. Après, sur le deuxième volet, c'est pour un investisseur en Tunisie, c'est challengeant. Et effectivement, depuis quelques années, chaque année, il faut qu'on trouve les bonnes solutions pour continuer à faire en sorte que ces investissements qui sont produits en Tunisie puissent bénéficier aussi aux collaborateurs. On n'est pas dans une relation euh, entrepreneuriale euh, de, de, de capitaux. On investit en Tunisie pour que les collaborateurs puissent aussi vivre et avoir un équilibre professionnel-personnel qui soit le meilleur possible. Donc euh, ces évolutions-là nécessitent que nous et nos clients s'impliquions aussi énormément dans la vie de tous les jours des Tunisiens. Alors, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, et là on va parler, euh, on va essayer de migrer vers la partie business, justement de cette relation cliente, son importance. Fait. Mais euh, en interne, vous, vous avez parlé de collaborateurs, justement, y a, y a, c'est pas un secret, dans votre domaine, il y, y a un turnover assez important. Et pourtant, je vois des collaborateurs, il ben, y a Anissa qui est ici, qui, qui, qui est là depuis le début, euh, depuis euh, depuis Avant 20 bon, même ans. que Mexo existe. Hein. Il voilà. <rire> y a, y a aussi, et, et, et, et, et c'est encore un domaine où est, on est plus dans la sous-traitance, on est plus de ouais, on veut bien de vous, mais là où vous êtes, au Zainab est un exemple qui est ici, elle est, elle est partie niveau groupe à l'international avec vous en France, enfin voilà, c'est-à-dire aujourd'hui c'est vous êtes un petit peu différent en tout cas dans votre approche euh, par rapport au marché tunisien et en plus vous avez des clients locaux parce que tout souvent c'est c'est de peut-être des clients étrangers c'est de l'exportation, vous avez des clients locaux avec tous les risques que, que ça importe. je connais un petit peu le domaine, je, je fais ça par le passé donc, euh, donc on, on, on sait qu'on s'engage, c'est une question de langue aussi donc si on a des clients locaux c'est avec la langue locale si demain le client euh, décide de, de se désengager ou de réduire euh, le business, donc euh, réduction d'effectifs et donc vous ne pouvez pas migrer euh, forcément avec ces mêmes ressources sur d'autres projets en d'autres langues, enfin voilà donc je voulais donner vraiment ces trois aspects qui, qui, qui, qui montrent une approche assez différente de ce qui se fait d'une manière générale dans, dans Absolument. alors les, les personnes que vous avez citées sont des gens qui sont dans le métier depuis euh, une trentaine d'années euh, et c'est un métier qu'on a voulu aussi nous, en s'impliquant au quotidien faire évoluer, euh, c'est un métier qui est devenu euh, dans la relation avec nos clients, une relation de prestataire à une relation de partenaire et c'est mmh. Pour nous, en tout cas, lorsqu'on a créé ce fameux sommetzo quand on a fait évoluer ce fameux Sommetso, c'était avec l'obligation de travailler, de ne travailler qu'avec des clients qui avaient euh, ce respect et cette identité de partenaire. Ce qui implique que les échanges sont toujours euh, dans le sens de l'évolution de la relation client du donneur d'ordre, celui qui paye et celui qui est le client, mais aussi dans l'intérêt de l'entreprise, de Sommezzo des collaborateurs, quel que soit leur niveau dans l'entreprise, mmh. ce qui génère finalement un taux de turnover assez faible. Sur, sur, je parle pas du secteur d'activité, mais de Sommezzo, que ce soit en France ou en Tunisie, avec des collaborateurs qui, au contraire, sont extrêmement impliqués. qu'on n'est qu plus sur un, un petit travail d'étudiant, euh, euh, mais on est vraiment sur un métier impliquant et qui permet d'évoluer dans l'entreprise. Euh, tu as cité Zainab et Anissa, euh, ce sont des gens qui ont commencé au téléphone dans nos métiers et qui ont évolué au fur et à mesure. Anissa était l'une des premières conseillères à prendre l'un des premiers appels chez Sometzo. Et aujourd'hui, elle est directrice euh, des opérations sur le groupe. C'est des évolutions qui se font en interne et qui se font de plus en plus. Voilà. Euh, alors justement, cette, cette relation client et vous vous, vous proclamez, je dis d'une manière neutre, hein, mais vous dites votre slogan c'est euh, la relation client sur mesure. Alors la relation client, justement, c'est le nerf de la guerre en fait. On, on, a, on en parle pas beaucoup publiquement, on n'en parle pas beaucoup médiatiquement. C'est pour ça qu'Express FM euh, a fait ce choix de la semaine prochaine de lancer cette rubrique dédiée à la relation client parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans client. Et, et, et, et ça, il y, y a des entreprises sont beaucoup de choses, mais pas sans clients. Ça ne peut pas exister. Et pourtant, cette relation, elle n'est elle est, elle est, elle est pas analysée, elle n'est pas scrutée, elle n'est pas, euh, pas forcément développée, euh, en tout cas. Euh, et pourtant, on dit souvent le client est roi, mais euh, comment justement Alors, cette relation client des temps modernes, comment elle doit être gérée Quels sont les secrets Alors, le, le, le, le, le principal secret, c'est effectivement l'évolution de la vision de nos clients sur la relation qu'ils ont avec leurs prestataires, voire partenaires. Le, le, la relation client, le service client externalisé se devait d'être caché. Vous avez la marque, tout est produit en interne, mais des choses, sont produites en externe, des choses qui sont produites en externe ne doivent pas se voir. Et petit à petit, ces entreprises qu'on appelle on se sont professionnalisées, se sont intégrées euh, sur l'ensemble de la vie du client, pas seulement la partie euh, centre d'appel décrocher le téléphone, mais la partie marketing, la partie analyse de l'offre, la partie émotion client. Et plus ce métier s'est professionnalisé, plus on est allé vers l'expérience client, plus les outsourceurs ont innové pour pouvoir s'intégrer complètement dans l'image de marque du client. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, euh, sur le marché francophone, seuls 20% des, des, des services clients sont externalisés. Ce qui veut dire que 80% restent en interne, ce qui est important. Euh, ceci dit, les marques commencent aujourd'hui à communiquer sur la qualité de leurs partenaires, en expliquant que, quel que soit le pays où l'appel est traité, la relation de confiance qu'il y a entre une marque et un outsourceur doit être suffisamment importante pour que le client qui appelle, le client final qui appelle pour savoir où est son colis ou pour savoir comment commander un nouveau produit, euh, euh, doit se sentir euh, euh, accompagné par la marque, que ce soit Sommetzo ou que ce soit la marque en elle-même. La relation client, en tout cas notre métier de la relation client, c'est à partir du moment où vous avez une interaction avec une marque, toute question ou tout besoin de rentrer en contact avec la marque doit être traité, que ce soit par mail, que ce soit par chat, que ce soit par Facebook, euh, que ce soit par téléphone, euh, par courrier. Tous les canaux doivent être traités et c'est aujourd'hui ce qu'on fait chez maison Donc aujourd'hui, c'est tous les canaux, ce n'est pas faire un choix, c est, c est, il faut être sur tous les canaux. Il faut l'être, mais avec des pourcentages différents. Vous avez euh, des clients qui sont euh, des e-commerçants euh, pure web et là, là, le contact se fait euh, plutôt en dématérialisé. Soit à travers des formulaires, soit à travers des mails, soit à travers des SMS, à travers euh, WhatsApp, Facebook. Euh, mais après, vous avez aussi des clients qui ont besoin de garder un contact plus physique. Mmh. Euh, et c'est des clients qui, quand ils appellent leur service client, ont besoin euh, euh, que l'appel soit décroché très, très vite et ont besoin d'être identifiés. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas rentrer dans un centre d'appel. Ils veulent rentrer en lien avec un collaborateur qui représente une marque. Alors, la relation client, est-ce que c'est est, est une relation qui, euh, de, de, de, de par la technologie aujourd'hui, de par, euh, voilà, on est dans un monde qui bouge, c'est pas un secret, Est-ce que c est, c est, c est, ça évolue tous les jours, ou est-ce que, quand on fait des investissements, est-ce que, voilà, est, on peut pérenniser sur, sur une période, ou est-ce que c'est est, est un travail de longue haleine, c'est du quotidien, c'est des changements réguliers, c'est des investissements réguliers, alors, co co comment on, on, on, on s'attaque à, à ce sujet aujourd'hui, dans un monde qui bouge Alors, on, on y réfléchit avec nos clients, c'est ça qui est important, c'est que Sommezzo aujourd'hui n'arrive pas en fin de chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas pour constater les décisions marketing ou stratégiques de nos clients. On s'y investit aussi, puisque... Nous, on est en capacité, euh, avec une trentaine de clients différents, de pouvoir dire à chacun de nos clients, on a des expertises qu'on peut partager avec vous sur d'autres secteurs d'activité. On, on est en fait une base de connaissances d'une trentaine de clients qui sont sur une trentaine de secteurs d'activité. Donc, on a des, des sans, sans, sans dévoiler les secrets de chaque marque, évidemment, dans toute confidentialité, mais il y a des savoir-faire qui sont transmettables. Euh, et ça, c'est important pour nos clients. Ce qui veut dire qu'on arrive en début de chaîne. On réfléchit avec eux sur l'évolution euh, de la consommation. On a tous vécu en 2020 euh, un changement de consommation. Euh, on, nous ne pouvions plus aller dans les boutiques ou dans les centres commerciaux pendant plus de trois mois en France. Mmh. Euh, et ce qui a obligé certains clients qui ne commandaient pas par exemple par Internet et qui préféraient le, le, le contact physique en magasin, à commander sur Internet. Et donc, ils ont découvert une nouvelle expérience. Ils sont finalement, confrontés à des réactions, à de, du feedback, à d'interactions avec les clients. Exactement. Qui, qui étaient... Et c'est des clients qui disaient « Non, moi, quand j'achète quand un pull, une chemise, je vais en boutique, j'ai besoin de voir le produit, j'ai besoin de le toucher. » Et finalement, ils ont découvert une expérience qui est un peu différente, c'est « Je ne suis plus contraint par le temps, la boutique, elle est ouverte 24 sur 24. Je peux commencer à regarder des chemises et puis après faire autre chose et revenir. Je n'ai pas de vendeurs qui viennent me harceler en me disant, est-ce que je peux vous aider Oh, ce produit vous va très bien. Donc, je suis complètement autonome. Euh, sur, euh, je suis libre dans, dans, dans, dans ma consommation. Et puis après, bah, tout le pro, tout, tous les processus sont très, très bien faits. Mmh. Je commande une chemise. Je ne sais pas si c'est la bonne taille. Du coup, j'en commande deux, de deux tailles différentes. Je les reçois je les essaye, celle qui ne me va pas, je la renvoie, et c'est tout. De fait, quand la France est sortie de confinement, les clients se sont posés la question, est-ce que je vais retrouver mon flux de clients dans les boutiques Et est-ce que ces clients qui ont eu une expérience sur le web vont continuer à être sur le web Et c'est important pour nous, puisque un client qui va en boutique, s'il a un problème avec son produit, il retourne en boutique. Il n'appelle pas les centres de relations clients. En revanche, quand il commande sur Internet... Il ne va pas en boutique, il appelle le centre de relations de clients. Donc c'est des volumes qui peuvent être plus importants pour nous en fonction du mode de consommation, ou alors des volumes qui peuvent se réduire, mais qui peuvent avoir des durées plus importantes. Plus les processus de nos clients sont bons, plus moins il y a de problématiques sur la livraison d'un produit, par exemple, moins il y a d'appels chez nous. En revanche, quand il y a un appel, le collaborateur traite une demande beaucoup plus complexe. Donc, nous, on doit être. Si on, a... si on appelle en général, c'est parce que ça ne s'est pas bien passé ou parce que. Voilà, Évidemment. Il y a peu de gens qui appellent en disant écoutez, je suis ravi du service client, le produit que j'ai commandé est arrivé en temps et en heure, et vous êtes merveilleux. Ça arrive peu souvent. Mais. Il y a beaucoup d'appels, euh, 60% des appels aujourd'hui sont de l'accompagnement à la vente, c'est ce qu'on appelle de l'avant-vente. C'est est-ce que ce mmh. produit est en stock euh, ah, Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs euh, Est-ce que je peux payer par carte bleue que... Donc il y a aussi beaucoup de clients aujourd'hui qui appellent pour être accompagnés dans leur acte de vente. Et ce qui est très important, c'est que notre métier il a évolué. Nous ne sommes plus sur des scripts où on lit, mais on est sur une interaction où on écoute pour mieux répondre. Ce qui fait que, bah quand un, une cliente appelle pour commander une robe, le conseiller va lui proposer un gilet, va lui proposer... Donc c'est de la vente additionnelle pour nos clients et c'est un service beaucoup plus complet pour la cliente qui a appelé juste pour une robe. Merci beaucoup, avec plaisir. Christophe donc je rappelle président de Sommezzo, Sommezzo depuis même pas 24 heures, C depuis hier soir. Donc et on, on est fiers. fiers. Merci <rire> beaucoup et puis continuez à investir. Merci, Tunisie. de toute façon, Alors, vous, vous, vous, vous disiez que, que, que vous avez beaucoup d'appétit pour l'année 2023 et les, les prochaines années, peut-être mener des rachats, en tout cas le groupe va s'agrandir et donc certainement plus d'investissements dans le site Tunisie qui représente peut-être les deux tiers de... Ah, vous êtes à peu près. En... Tout à fait. C'est 80 de, de notre activité est en Tunisie. Donc, on continue à investir parce que c'est vital pour nous. Merci beaucoup et j'espère que vous allez réaliser vos, vos objectifs de presque doubler de taille euh, en très peu de temps. Donc, euh, viendrez vous voir dès que c'est fait. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation.